Bonjour à tous, Thierry sur les valeurs refuges je vais partager avec vous mes informations et mon analyse sur une qui est peut-être la plus importante de toutes, à savoir avoir un compte à l'étranger. Pour énormément d'entre nous, la mondialisation, ça veut dire la délocalisation des capitaux, c'est-à-dire les pertes d'emploi, le chômage, la pauvreté et l'appauvrissement continue d'une part de plus en plus importante de la population française. J'ai déjà donné mon analyse de ce, de ce phénomène dans plusieurs des vidéos que j'ai produites ces derniers mois. Euh, mon analyse est que cela ne va faire que croître, que croître et embellir, ce qui pose bien, bien évidemment euh, la question de la sécurisation de tous les ménages, de tous les revenus, de tous les patrimoines euh, en face de cette comme d'habitude, si cette vidéo vous apparaît, vous apparaît utile, vous a intéressé, n'hésitez pas à lever le pouce pour marquer votre approbation, pour signaler à la communauté de YouTubers l'intérêt qu'elle présente, et puis partagez-la avec euh, vos amis, euh, de façon à ce qu'eux aussi puissent bénéficier euh, des analyses et des informations. Aujourd'hui, est-il fortement recommandé d'avoir un compte à l'étranger Quand je dis un compte, c'est au moins un compte. Alors on retrouve toujours les mêmes, les mêmes piliers qui font la situation économique et financière que nous connaissons depuis maintenant 2008, et piliers desquels découle l'ensemble des stratégies patrimoniales souhaitables, y compris piliers desquels découle la nécessité de passer par un certain nombre de valeurs refuges qui sont le sujet de la, de la série de vidéos que j'ai fait, fait cet temps dernier. Le premier de ces éléments, c'est la faiblesse des banques de l'Union européenne. Bon, il y a une faiblesse mondiale des banques, mais particulièrement dans l'Union européenne. Les banques françaises ne sont pas d'ailleurs les, les plus mal loties. Euh, cela étant, on ne doit pas faire une analyse pays par, par pays. Donc, cette faiblesse des banques européennes, c'est principalement l'existence de masses de créances douteuses, qu'on appelle encore les, les, créances, les créances pourries, ou prêts non performants dans le langage châtié des, des discours officiels. Euh, ces créances pourries sont la conséquence du, du mauvais état de l'économie qui se traduit par une fragilisation de nombreuses entreprises, par l'existence de ce qu'on appelle les entreprises zombies. Les entreprises zombies sont donc des, des entreprises qui en fait euh, consomment plus de capital qu'elles qu n'en qu produisent et qui ne continuent à fonctionner que grâce à l'existence de prêts à taux extrêmement, extrêmement faibles. Ces prêts sont octroyés par les banques et on sait très bien qu'une masse importante de ces prêts ne sera jamais remboursée et que d'ailleurs une masse importante de ces prêts passés déjà n'ont pas été remboursés. Bien évidemment cela crée une faiblesse chronique pour les banques qui ont, qui, ont, qui ont prêté. Cela crée une faiblesse chronique pour le système bancaire puisque les banques sont interconnectées entre elles. Les effets de domino, ça, ça existe. Donc tout cela euh, milite en faveur d'un risque de faillite de banques nombreuses, voire même d'une faillite systémique en Europe. En tout cas, euh, nos banques, enfin nos, les banques dont nous, clients, dont nous sommes clients, nous en parlent régulièrement, nous avons régulièrement des, des courriers là-dessus. On en parle aussi quelques fois dans les, dans les grands médias officiels. Il existe en France et dans beaucoup d'autres pays européens d'ailleurs, un fonds de garantie des dépôts euh, qui vise à garantir les dépôts euh, des clients de chaque banque en cas de faillite ou de défaillance de cette banque-là. En aucun cas, le fonds de garantie des dépôts n'est dimensionné pour faire face à une faillite en chaîne une faillite ou une faillite de nombreuses banques, tout simplement parce que, à ce moment-là, les, les sommes en jeu euh, ben, se chiffreraient par, au bas mot, des centaines et des centaines de milliards, pour ne pas dire des milliers de milliards, euh, plutôt des milliers de milliards, et euh, le fonds de garantie des dépôts en France, pour ne parler que de celui-là, est provisionné, bon ça dépend comment on a la provision, enfin la provision est autour de 3 millions d'euros, euh, donc il euh, n'y donc a pas photo, autrement dit le fonds de garantie des dépôts euh, ne garantit pas grand-chose. Donc à partir de là, plusieurs enseignements, plusieurs conclusions. Le premier enseignement, c'est qu'il ne faut pas avoir une part importante de son patrimoine déposée en banque. Donc c'est la théorie de la débancarisation, euh, certains pros de quasiment rien laisser en banque, si ce n'est vraiment le, le minimum vital euh, mensuellement pour faire tourner, euh, faire tourner son, son ménage. Euh, J'y suis relativement favorable. Bien évidemment, il ne faut pas non plus être dans l'utopie. On ne vit pas dans le monde actuel euh, sans le concours des banques, euh, tout simplement pour euh, organiser nos paiements d'une manière qui soit confortable. En conséquence, eh bien, il faut avoir plusieurs banques. Alors, avoir plusieurs banques, ça... Ça, ça permet de multiplier, enfin d'additionner euh, les plafonds du fonds de garantie. Euh, maintenant, avoir plusieurs banques dans le même pays, euh, ce n'est pas euh, la panacée, dans la mesure où si ce pays, si les grandes banques de ce pays sont particulièrement touchées par une crise financière, une crise de trésorerie des banques, euh, il y a tout le monde que ce serait l'ensemble des principales banques de ce pays qui plongerait. Il faut donc diversifier géographiquement ses dépôts bancaires. Autrement dit, il faut aussi avoir au moins une banque à l'étranger, c'est-à-dire il faut avoir au moins un compte à l'étranger. Le deuxième grand risque qui pèse sur nos dépôts bancaires, c'est celui qui tient à la dévalorisation de l'euro. Vous savez pourquoi, euh, j'en parle dans au moins une vidéo sur deux depuis, depuis six mois, l'euro se dévalorise sous nos yeux sans qu'on y prenne garde tout simplement parce que les monnaies de référence par rapport auxquelles il est coté se dévalorisent également et ce qui permet de mesurer la dévalorisation de toutes ces devises mais c'est tout simplement la hausse de l'or puisque l'or en soi est une matière qui n'a pas de vocation ni à monter ni à descendre euh, c'est uniquement par comparaison avec des devises qui se dévalorisent, qu'on a l'impression que leur monte Alors, il monte effectivement, exprimé en euros, il, il ne cesse de monter, ou en tout cas, il est sur une, sur une tendance ascendante de, de très long terme, de long terme, qui s'était assoupie depuis quelques années et qui, vous le savez, a, a repris cette année particulièrement depuis, depuis la, fin, la fin du printemps. C'est la, la même chose par rapport aux autres, aux autres devises, notamment par rapport au dollar, même si c'est moins marqué par rapport au dollar, tout simplement parce que on va dire la, la confiance de la communauté financière, y compris celle de monsieur tout le monde dans l'euro, en réalité, commence à être de plus en plus entamée. Eh bien, quand on a euh, une, des, des avoirs, euh, comme nous, Français, comme nos voisins allemands, comme les Italiens, et puis comme tous ceux euh, comme tous les citoyens des pays qui participent à l'euro euh, quand on a des avoirs qui sont exprimés dans une monnaie dont on est conscient qu'elle ne cesse de baisser et qu'elle est vouée à continuer à baisser, et vous savez pourquoi qu'on euh, la politique du quantitative easing, c'est-à-dire euh, le recours forçonné à la planche à billets depuis maintenant des années, on sait que tout ça, ça finit très mal euh, ça finit par une grande crise monétaire, c'est-à-dire ça finit pour employer euh, un petit jeu de mots ça finit par la liquéfaction des liquidités et là de même que en face de la fragilisation de nos banques la solution est d'avoir plusieurs banques et des banques dans plusieurs pays en face de la dévalorisation de notre devise la solution est d'avoir plusieurs devises donc en résumé ce dont nous avons besoin pour nous garantir par rapport à ces, à ces deux risques, la, euh, le risque qui pèse sur, sur les banques, les systèmes bancaires, ainsi que celui qui pèse sur la valeur de notre monnaie, euh, c'est de disposer à l'étranger, c'est-à-dire dans une juridiction étrangère, de ce qu'on appelle un compte multidevise. Par exemple, euh, avoir en Suisse un compte multi multidevise, c'est-à-dire un compte sur lequel on peut stocker toutes les devises que l'on veut. Euh, sans qu'il soit compliqué de passer d'une devise à une autre. Une image, le compte multidevise, c'est co comme une armoire dans laquelle vous avez des tiroirs, et dans chaque tiroir, il y a les devises de votre choix. Vous pouvez, à partir de, de ces devises, faire des virements, euh, payer tout ce que vous voulez. Euh, c'est donc un outil extrêmement commode, et c'est également une assurance, puisque, euh, bah, en quelque sorte, vous mutualisez, en ayant plusieurs devises, les risques qui pèsent sur chacune des devises. Alors je vous ai cité la, la Suisse dans mon exemple, puisqu'évidemment tout le monde tout de suite pense à la Suisse. Euh, ce n'est pas, pas le meilleur exemple. La Suisse est un bon exemple euh, comme exemple de pays hors de la zone euro, tout simplement parce qu'il est à côté de chez nous, et que tout le monde comprend bien qu'en matière patrimoniale, on est d'autant plus sûr de ce qu'on fait que ça se passe près de chez nous. J'ai expliqué ça pour l'investissement locatif parce qu'on a maîtrise mieux les paramètres, on connaît mieux l'environnement, c'est pareil, mais bien évidemment pour les banques. La première réflexion qui doit venir à votre esprit si vous n'êtes pas déjà familier de ce type d'opération, c'est ouvrir un compteur d'étranger, ou là là, euh, c'est interdit ça Ben non, c'est pas, pas du tout interdit. C'est justement ce que je vous expliquais en introduction de cette vidéo, euh, avec euh, la mondialisation et notamment la libre circulation des capitaux euh, qui a été posée à l'intérieur, en particulier à l'intérieur de, de l'Union de Européenne, euh, tout, tout citoyen, tout acteur économique a le droit d'ouvrir un compte où il veut, c'est parfaitement légal. Bien évidemment si vous ouvrez un compte euh, dans une juridiction qui n'est pas à la France, eh bien on comprend que les autorités françaises sont moins facilement informées de ce compte que vous avez et que ça vous sera plus facile de dissimuler des revenus au fisc français. Bon pour autant que ces revenus soient de sources non françaises, parce que si ces revenus sont de sources françaises et de sources illégales, donc enregistrées, vous pouvez les mettre sur le compte que vous voulez, que ce soit en Suisse, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, ou enfin bref, peu importe, aux États-Unis, de toute façon, le fisc français en sera informé. Alors ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de dire, c'est que, L'objectif quand on ouvre un compte à l'étranger, ce n'est pas de faire de la dissimulation. Euh, je sais que dans l'esprit de la plupart des gens, ouvrir un compte à l'étranger, on pense tout de suite à M. Cahuzac. Euh, C'est un usage possible. Euh, mais ça, ça s'appelle de la fraude. Et pour nous, vous qui m'écoutez, moi-même, ça ne nous apporte rien. À moins que, évidemment, euh, certaines d'entre vous, et aient des millions et des millions d'origines inconnues du fisc, à dissimuler, et dans ce cas, je pense qu'ils n'ont pas attendu ma vidéo pour avoir idée d'ouvrir un compte en Suisse, par exemple, ou dans des juridictions discrètes, euh, Hong Kong, ou des choses comme ça. Donc, pour le commun des mortels, dont nous, dont nous faisons partie, ouvrir un compte à l'étranger, c'est simplement une mesure de sécurisation par la, diversi par la diversification euh, géographique, et également par la mutualisation des devises, c'est parfaitement légal, il faut le déclarer. Voilà le, le, le principe de ces choses-là. Ça se déclare au fisc. Alors, une fois que vous avez déclaré votre compte au fisc, eh bien, euh, le fisc ne vous demande pas si dessus vous avez 300 euros, 300 000 euros ou 3 millions d'euros. Il ne vous demandera pas ça. Par contre, si vous avez des revenus qui viennent qui transite par ce compte, il faudra les déclarer au fisc. Il y a d'ailleurs un document fiscal euh, qui, est, euh, qui existe, je n'ai pas évidemment le nom du serveur en tête, mais enfin, on le trouve très facilement sur, euh, sur Internet. Euh, sauf erreur, euh, je ne me rappelle plus si c'est tous les mois ou à chaque fois que vous avez euh, une recette qui se produit sur ce compte, donc une, une rémunération qui arrive par ce compte, il convient de le déclarer au fisc. Alors ça peut paraître un peu lourd, je dirais qu'on s'en fiche, Puisque la raison pour laquelle nous allons faire cette, cette opération-là, c'est simplement d'avoir un réceptacle hors de la juridiction française euh, avec plusieurs monnaies dans un but de sécurité. Donc, si simplement on se contente de stocker l'argent sur le compte et que cet argent ne travaille pas, eh bien, il n'y a pas de produit, Il y a pas de produit, donc il n'y a pas de déclaration à faire, excepté à l'ouverture du compte. Alors, maintenant, cette vidéo approche à la fin. Euh, vous avez vu qu'elle s'appelle Pourquoi ouvrir un compte à l'étranger Donc, pas Comment ouvrir un compte à l'étranger pour ça, il faudrait faire une autre vidéo. Je pense que ça serait peut-être même un peu, un peu court. Euh, le, mieux pour, le mieux pour traiter du sujet de comment ouvrir un compte à l'étranger, ça serait carrément de faire une petite formation, par exemple une formation, une formation par, par vidéo, ou que je réalise un PDF, ou en tout cas un, un document un peu plus étoffé sur le sujet, ou que je fasse un article très complet euh, dans... Euh, par, parmi les, les, les, les, mes, mes, éditos, mes éditos patrimoniaux. Euh, je ne sais pas ce que je ferai. Ce que je sais, pour ce que je voulais dire aujourd'hui, euh, le, euh, le, tour, le tour est fait. Il y a juste un point euh, par lequel je voudrais terminer. Donc c'est un premier pied, un premier pas euh, vers le, le sujet de comment ouvrir un compte à l'étranger. Euh, ce premier pas, c'est comment choisir la banque. Alors je ne vais pas vous dire là quelle banque il faut choisir. Euh, parce que, je ne le sais pas en fait, J'en c'est pas vrai, j'en ai deux ou trois en tête, parce que j'ai déjà conseillé des clients pour ce faire. Donc j'ai deux, deux ou trois banques hors de France qui, qui font, qui font l'affaire, notamment par rapport aux critères que je vais vous donner. Quand on veut choisir une banque où on va déposer son argent dans une situation financière et économique compliquée comme l'heure actuelle, il y a deux choses qu'il faut faire. Euh, enfin, trois choses. La première, c'est de se boucher les oreilles euh, lorsqu'on lorsque est en présence de conseils de gens qui ne sont pas de la partie, euh, dont le garagiste a fait, ceci, a fait ceci ou cela, ou dont un ami ou dont le cousin a fait ceci ou cela. Attention, danger Il y a deux choses qu'il faut faire qui sont des démarches objectives. La première, c'est de se procurer les bilans des banques qui nous intéressent. Bon, ces bilans sont publics, euh, bien évidemment. Euh, et puis, me dit, quand je dis se ce procurer, c'est accéder à ces bilans, les analyser par rapport aux, point, aux critères sensibles, qui vont nous permettre notamment de voir quel est le, ce qu'on appelle le levier des banques, c'est-à-dire combien de fois les capitaux, propres, les capitaux propres de la banque, autrement dit, ce qui appartient vraiment à la banque, est prêté. Euh, on a des leviers qui ne devraient pas dépasser 15%. En général, on est à 20, dans certaines banques, on est à 30, même jusqu'à 50. Bon, c'est évident que si vous vous intéressez à la banque machin truc et a un levier de 40, laissez tomber, elle est en réalité très fragile. L'autre critère, c'est le cours boursier. Le cours boursier, c'est un, un indicateur, donc vous savez ce que c'est qu'un cours boursier, bien sûr, euh, ça a l'avantage euh, de, de nous présenter le résultat du travail d'analyse qui a été fait par d'autres que nous, donc comme ça on ne s'attique pas, c'est le résultat des analyses qui a été fait par la communauté des investisseurs en bourse. Si une action euh, euh, monte, c'est que les investisseurs, parmi lesquels il y a, il y a beaucoup de professionnels, euh, considèrent que euh, elle est, euh, la société qui adhère à cette action est vouée à s'enrichir à l'avenir. C'est pareil lorsque la société est une banque. Donc si le cours boursier, en gros depuis 2008, a tendance à monter... Eh bien, c'est bon signe. Si au contraire, la tendance a baissé, eh bien, ça veut dire que depuis 2008, la banque euh, ne cesse de s'enfoncer euh, de dans des sables mouvants dans lesquels elle va finir par disparaître. Voilà quelles sont les raisons qui justifient d'avoir un compte à l'étranger. Voilà pourquoi je vous conseille, quelle que soit votre situation personnelle, on peut dire de le faire. Enfin, le, le mot conseil n'est pas n'est pas techniquement juste puisqu'il n'y a de conseil que lorsqu'il s'adresse à une personne en concernant sa situation personnelle précise. En tout cas, je recommande vivement, euh, sauf cas particulier que, que chacun appréciera en fonction de sa situation, je, je recommande vivement en euh, effet d'ouvrir euh, un compte à l'étranger et que ce compte soit un compte multi multidevise. J'ai donc fait le tour ce soir de ce, de ce, de ce sujet. Pour être informé des articles à venir, abonnez-vous à ma lettre patrimoniale par le lien qui est en dessous de la vidéo. Il me semble que c'est le premier lien qui apparaît en dessous de la vidéo. Si ce n'est pas le premier, eh bien vous cliquez sur « plus » et vous avez l'ensemble des liens que je, que je propose. Et bien sûr, pour être informé des prochaines vidéos que je mettrai en ligne, euh, abonnez-vous à ma chaîne « pour ça, vous avez bien sûr le, le, le damier vert et bleu en bas à droite. Vous avez aussi un lien parmi les liens qu'il y a sous la, sous la vidéo. Comme toujours, je, je vous recommande de réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Surtout de commenter, puisque quand on fait un commentaire, ça stimule beaucoup la réflexion personnelle et ça, ça stimule également la réflexion des autres personnes qui regardent cette vidéo et donc ça crée un phénomène de réflexion collective qui permet à chacun d'avancer. Donc c'est très important, n'hésitez pas à faire des commentaires, il n'y a pas de commentaire idiot. De toute façon, quand on fait un commentaire idiot, en général, on s'en aperçoit quand on est en train d'écrire, comme quoi faire des commentaires est quelque chose qui, qui, rend, qui rend plus intelligent. donc faites Faites des commentaires, portez-vous bien, et je vous dis, chers amis, à très bientôt.